Salut à tous, c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va voir comment fabriquer une enceinte non portée. Donc pour l'instant c'est mon plus gros projet en tant que fabrication d'enceinte Et aussi le plus complexe. En attendant n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous aimez le concept de fabrication d'enceinte pour que j'en fasse plus. Allez c'est parti Pour vous faire rapide, en fait j'ai eu cette idée lorsque je suis allé à Disney. Je regardais un petit peu les enceintes qui avaient disposé dans le parc. Et devant le château il y avait d'énormes enceintes. J'ai donc décidé de me renseigner un peu sur ce que c'était... J'ai trouvé des forums qui parlaient d'enceintes longue portée, de marques, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire une Donc c'est le projet d'aujourd'hui, on va fabriquer une enceinte longue portée. Donc qu'est-ce que c'est qu'une enceinte longue portée pour faire rapide C'est essayer de diffuser le son le plus loin possible, juste avec une enceinte. Enfin, si c'est ce que j'ai compris. Donc pour la fabrication de cette enceinte, j'ai déjà commandé du matériel, qu'on peut voir juste ici, je vais vous le présenter tout de suite. On commence la présentation du matériel avec ceci, c'est un crossover 3 voix. Donc ça va diviser la fréquence du son en 3. Donc on a ici les aigus, les médiums et les basses. Et c'est pour ça que j'ai tous ces haut-parleurs derrière moi. Le crossover a été commandé sur Aliexpress et tout le reste des haut-parleurs, ça a été commandé sur Backshop. Comme le caisson de basse qui est juste à côté de moi, juste ici. Au départ, je voulais faire trois enceintes de 8 pouces plus un tweeter. Le problème, c'est que niveau enceinte 8 pouces, il n'y avait pas forcément ce que je cherchais. Vu que le crossover coupe les fréquences des basses à 1000, il fallait que je trouve un haut-parleur médium qui fasse de 1000 à 7000 Hz et un autre Twitter de 7000 à 20000 Hz. Le problème c'est qu'en 8 pouces il n'y avait pas de haut-parleur à large bande ou alors il y en avait mais ils étaient vraiment chers et je ne pouvais pas me permettre. Donc c'est pour ça que la taille des haut parleurs change et qu'il y en a moins. On commence tout de suite la première présentation avec le woofer. Donc c'est un Devine comme la marque du de basse, je le rappelle. Donc c'est un 8 pouces celui-là par contre, c'est un vrai 8 pouces. Je voulais en acheter plusieurs, mais je me suis dit, on va commencer comme ça, on verra après si on ne peut pas l'améliorer. Ce woofer-là va donc servir pour les basses de l'enceinte. On a ensuite un haut-parleur large-band de 6,5 pouces. C'est un Visaton. Donc certes, il est plus petit, mais il va me permettre d'aller dans les médiums correctement. Ce que je ne pouvais pas faire avec le woofer. Et enfin, on a un super twitter 1 pouce de JB Audio. Ou système, je ne sais plus. Donc voilà, donc on a 3 haut-parleurs. Mais dans l'avenir, je pense que je vais en ajouter un ou deux à l'intérieur de l'enceinte. Donc il va falloir que je prévoie de la place. Maintenant, à quoi ressemble cette enceinte du coup Parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. En fait, cette enceinte longue portée, c'est une enceinte qui va se construire comme ceci, en forme de cône, qui va permettre de diffuser le son le plus largement possible. Là, je le prends dans ce sens, et normalement, ça serait plutôt dans ce sens, vous voyez En gros, le son devrait être expulsé sur les côtés dans un certain angle, et... En hauteur légèrement il faut qu'il ait la forme d'un cône en fait comme ceci comme on a sur les sirènes de police ou alors les sirènes de la ville bon allez assez parlé on passe maintenant à la fabrication bon du coup voilà l'enceinte euh, c'est le début pour l'instant seulement trois parties sont collées en fait comme on peut le voir ici donc on voit la forme à peu près finale de cette enceinte hein on voit que ça fait un cône, comme je vous le disais dans la présentation. Il ne me reste plus maintenant que faire la paroi à l'arrière de cette enceinte. Également la paroi du dessous, ainsi que le support pour placer les enceintes. Du coup, voilà. Il ne me reste plus qu'à faire ça, donc je vais découper, poncer, comme j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai mis des petits poids pour euh, que j'évite d'appuyer pendant longtemps. Mais là, normalement, ça devrait être sec. Je commence à faire 3 heures. Donc, euh, je vais continuer à découper, là, en attendant que ça sèche encore un peu. Et on se retrouve juste après. Allez. Alors, voilà, ça y est. Euh, je viens de placer les haut-parleurs. J'ai fait les marques, etc. Donc, euh, les repères, où est-ce qu'ils vont être placés. Je vais maintenant découper la planche en suivant les formes que j'ai dessinées. Pour, euh, je vous montrerai à quoi ça sert plus tard. Et j'ai également, sur, sur le caisson j'ai ajouté, voilà, j'ai ajouté la paroi euh, du fond, donc il ne faut plus que je raccorde maintenant les deux côtés à celle-ci. Il ne restera plus qu'à placer là-bas, on va dire euh, la planche principale. Il n'y aura plus qu'à la placer à l'intérieur du caisson et euh, faire euh, la forme de cône encore. Donc voilà, donc ça avance très bien et on continue. Mais voilà, ça y est, j'ai fini la pièce euh, intérieure qui va contenir les haut-parleurs comme on peut voir ici elle a une forme assez spéciale, je vais vous la montrer, voilà, on voit ici à ce niveau là, sur les côtés, entre les haut-parleurs, elle est on va dire, euh, elle est ouverte, si on peut dire ça, c'est normal en fait, c'est parce que juste à ce niveau là, en fait là, ici, ça va être le début de la corde en fait, comme ceci, qui va y avoir, et ça va être une sorte de basse réflexe avec ici les ouvertures, donc, à visualiser comme ça encore c'est très compliqué mais vous inquiétez pas une fois que ce sera fait vous comprendrez beaucoup mieux du coup voilà maintenant je vais découper les formes pour les haut-parleurs et je vais fixer tout ça je vais tout placer à l'intérieur mais il faut d'abord que je fasse la soudure des haut-parleurs avec les câbles donc c'est parti les choses avancent du coup je vous montre un petit peu là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai maintenant la plaque du fond, si on voit bien sur mon téléphone. La plaque du fond est reliée maintenant avec les deux plaques sur les côtés, donc ce n'est plus qu'un ensemble. J'ai également fait euh, une, une rangée de, de colle ici pour combler les trous, comme on peut voir là, en fait. Et que la partie haute touche avec la planche, et ici, vous voyez, on a un écart. Du coup, j'ai comblé les trous de chaque côté de la planche, du coup, elle tient vraiment bien maintenant. Et aussi, ça permet euh, de ne pas avoir de perte euh, d'air. Donc pour le son, c'est un peu mieux. Ensuite, de ce côté, euh, on a toujours la plaque qui est euh, découpée. Et je suis en train de tracer, vous voyez ici, les haut-parleurs avec ce qu'il faut que je découpe pour les insérer. Donc j'ai fait le haut-parleur médium, le haut-parleur aigu est tracé aussi, puisqu'il a une forme un peu bizarre. Et il faut que je fasse le woofer encore. Et après, je passe à la découpe. Je place la planche, je regarde un petit peu comment ça va. J'installe les woofers et tout, et je fixe la planche sur l'enceinte. vous voyez quand même, ça commence à prendre bien forme. Vraiment, je suis content du résultat. Pour l'instant, c'est vraiment stylé. Et je vous en dis plus quand j'aurai fini de découper euh, la partie pour le haut parleur là-bas. Allez, à toute Du coup, euh, beaucoup de temps après, parce que ça a mis un long moment à découper tout ça euh, avec des techniques de bourrin. Donc ça y est, j'ai fait les encoches pour les haut-parleurs. Donc on voit le woofer en bas, le médium au milieu et l'aigu qui ne ressemble plus du tout à rien en haut. Donc euh, tous rentrent parfaitement à l'intérieur. Donc il ne manquera plus qu'à peindre cette pièce et après à visser euh, comme il faut euh, le woofer, euh, etc. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire à l'arrière. Donc ici, dans cette partie, je vais faire un trou pour faire passer euh, le câble donc l'arrivée audio et qui ira directement rejoindre le crossover que je vous ai montré dans la présentation. Donc je vais fixer le crossover à l'arrière, mettre le câble et ce sera une belle chose de faite pour aujourd'hui. Allez c'est parti. Du coup voilà ça y est euh, je viens d'installer la planche qui va accueillir les haut-parleurs. Donc comme on peut voir, je l'ai peint en noir. On a euh, pour le dessus, leau parleur Twitter. C'est une forme extrêmement bizarre et ça a été très chiant à découper. Ça, c'est le haut-parleur médium et le woofer qui sera tout en bas. Donc on peut voir que vraiment, ça y est, ça commence à prendre forme. On commence à voir euh, quelque chose de plutôt sympa qui commence à apparaître. Et franchement, ça fait plaisir. J'ai également mis à l'arrière, on voit pas, c'est trop sombre, le fil audio qui sort et qui est relié directement ici. On ne voit pas, mais il y a le crossover qui est fixé, ça y est, il est collé. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais bah, tout simplement euh, fixer le tweeter, le médium et le woofer. Et on va tester ça, j'ai hâte. Alors du coup, voilà, vous ne pouvez pas apprécier, malheureusement, les haut-parleurs qui sont juste ici. Ça y est, ils sont positionnés. Ils sont à l'intérieur de l'enceinte. Donc on a le twitter, le médium et le woofer qu'on ne voit absolument pas du tout. De luminosité qui est pourrie. Et du coup là on est sur les côtés on a en fait des évents si on peut dire ça et en fait ces évents viendront se rajouter à l'intérieur de la cloison qui fera euh, une sorte de courbe à ce niveau là et à ce niveau là du coup voilà donc ça ça risque d'être lourd <rire> déjà que là c'est pas mal chaud le son est vraiment bien il n'y a pas à dire euh, quand on écoute comme ça parce qu'il n'y a pas le on va dire le couvercle quand on n'a pas le couvercle le son euh, se disperse un peu partout du coup ça rend l'enceinte euh, beaucoup moins performante. Et on a juste à rajouter une petite planche comme ça et direct, là, on entend le résultat de ce caisson. Du coup, on va continuer les travaux. Il reste à mettre en place les euh, plaques. Donc on va essayer de partir sur des plaques comme ceci, très fines et euh, qui bougent énormément. Et essayer de les mettre à l'intérieur, euh, soit en V ou alors euh, essayer de former une courbe avec ça. Du coup voilà. voilà, pour essayer de vous montrer un petit peu la forme que ça aura au final. Donc vous voyez, ça va être comme ceci. On aura les haut-parleurs qui seront bien sûr dirigés vers l'avant. On aura également euh, une sorte de petite chambre. On va dire appeler ça une chambre. Je ne sais pas si je vais la remplir de mousse ou pas. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Et du coup là, c'est en fait, voilà, c'est le genre de pavillon dont je vous parlais en présentation de la vidéo, donc ce sont les pavillons, on va dire, c'est ce qui va faire que le son va être dispersé le plus possible. Je l'espère, bien sûr. Et en fait, vous voyez, j'ai tout prévu que ici on voit que mon doigt dépasse, bien sûr. Ici et un peu plus en dessous, là, mais vous ne voyez sûrement pas. Donc, ce sont les trous que j'ai fait sur les côtés de la planche. Focus, s'il vous plaît. Vous, vous souvenez, je vous avais montré la planche qui avait une forme bizarre là, il y a des trous ici. Bah justement ces trous en fait on va appeler ça des trous pour que ça soit plus simple donc ces trous iront directement à l'intérieur vous voyez de ces cloisons comme ceci en fait donc on peut imaginer que c'est comme ça voilà donc les trous vont immédiatement à l'intérieur de cette cloison donc dans cette partie et ici sûrement je ferai une légère ouverture de ce côté et de ce côté pour laisser sortir l'air justement et pour créer un effet basse réflexe en fait comme il y a sur de nombreuses enceintes donc on va essayer on va voir ce que ça va donner et si ça ne marche pas, et ben, je mettrai des, rad des radiateurs passifs à ce niveau-là et à ce niveau-là pour essayer de faire une enceinte close. Du coup, voilà. Donc, euh, projet qui avance vraiment bien, et même très vite. Et ça, ça me rassure. En un jour, j'ai fait énormément de choses. Bon, bien sûr, ça peut être amélioré. Du coup, voilà. J'en suis ici et euh, ça avance très vite. Donc, on retrouve notre question juste ici et euh... On va maintenant ajouter des planches que j'ai découpées puis peintes, juste à ce niveau-là. Vous voyez, comme ceci, donc je vais pas les faire toucher parce qu'elles que la peinture est encore un peu fraîche. Du coup, là, ça va être des planches qui vont être sur les côtés et ça va faire, comme je vous dis, le V. Et on a ici deux trous de chaque côté, donc quatre au total, pour faire passer l'air des petits ici, donc le son donc voilà ce que ça va être j'attends que ça sèche bien et puis je vais les coller, alors voilà ça y est donc il y a plein de poussière qui vole, c'est génial donc ça y est le caisson est presque terminé il manque plus que la peinture du dessus, le fixer également parce que comme on peut le voir c'est pas fixé du coup je vous explique un petit peu ce que j'ai fait j'ai mis comme on sait, les plaques sur les côtés je les ai fixées, j'ai Également euh, le dessous, peut-être que je repasse un petit coup de peinture sur les bords. Là, on peut voir qu'il y a des traces. J'ai fait ça très tard, donc voilà. Là, je viens de finir de découper la planche qui vient parfaitement sur le dessus, comme ceci. Elle n'est pas fixée pour ça, elle bouge énormément. Du coup, voilà, la planche vient parfaitement. Je suis extrêmement content. Pour une fois que j'ai bien découpé, donc je vais la peindre. Ensuite, l'arrière ici. Je vais laisser comme ça, parce que je trouve ça joli. Derrière, qu'on voit que en fait, c'est du bois. <rire> on s'en doute forcément, mais comme ça, on voit mieux. Et euh, depuis deux jours, parce qu'en fait, euh, ça fait deux jours que j'ai commencé. Depuis deux jours, je le... dès que j'ai pu, j'ai commencé à la faire tourner, l'enceinte. à monter le volume progressivement, etc. Du coup, voilà, elle tourne, il euh, y a la musique. Bon, Quand je filme, je peux pas mettre la musique en même temps. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire Il me reste à mettre de la mousse ici. Donc sans doute à l'intérieur, là, sur les côtés, mais pas ici. Je verrai. Il y a également installé une grille à peu près ici pour cacher un peu, vous voyez. <rire> C'est très moche tout ça, là. Donc mettre une grille ici avec de la mousse et imprimer un logo. Et l'enceinte sera parfaitement euh, finie, on peut dire ça. Mais je pense que ce sera dans une prochaine vidéo de finition. Donc ça y est, euh, la planche du dessus a été posée. Bon, elle n'est pas encore collée comme on peut le voir. Énormément de poussière dans le garage. Mais voilà. Faudra que je refasse fasse un petit coup de peinture parce que là c'est complètement dégueulasse. Et voilà, le travail fini, vraiment très joli et le son est beaucoup trop sympa. La puissance aussi est au rendez-vous. Ah. Vu qu'elle n'est pas collée, elle bouge. Et on voit, ça, ça sera tout peint donc vous inquiétez pas. Du coup voilà, vraiment très belle enceinte. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Bien, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment très fier. Vous pouvez voir le résultat à côté de moi, c'est vraiment magnifique. C'est un truc de dingue. Je pensais pas que ça allait être aussi grand. Comme on peut le voir, je l'ai posé sur mon bureau. Ça prend toute la largeur de mon bureau, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé 4 jours merveilleux à la fabriquer. Il reste encore énormément de choses à faire dessus. J'ai très hâte de partager tout ça avec vous. Et je tenais juste à vous dire quelque chose avant de conclure cette vidéo et qu'elle se termine. J'ai envie de vous dire, voilà. Moi, pendant ces 4 jours, je me suis rendu compte qu'en fait, fabriquer une enceinte comme ça, mais j'ai jamais pris autant de plaisir. Alors faites vraiment ce qui vous fait plaisir. N'écoutez pas les autres qui vous diront « Mais non, fais pas ça, euh, tu vas dépenser de l'énergie pour rien, ça ne servait à rien. » Faites-le si ça vous fait plaisir. Faites-le. Moi, j'ai passé mes 4 jours à faire que ça. Pas manger, pas me reposer, rien. Mais j'étais tellement heureux que la fatigue, rien ne pouvait m'arrêter, mais vraiment. Et c'est que quand je suis arrivé à la fin que j'ai fait « Ça y est, j'ai terminé. » Et l'âme et l'émotion. Du coup, voilà. Faites ce qui vous fait plaisir dans la vie. Profitez un axe. J'espère qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Nathol. Je vous aime tous énormément. A très bientôt.